Vous savez, à Vipassana, vous savez quand je vous ai parlé de Vipassana, Vipassana signifie la la vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est. J'ai fait plusieurs retraites de méditation Vipassana. C'est quoi, Tu es assis sur un coussin comme ça, à observer tout simplement ton esprit, hein? Pas de religion, pas quoi que ce soit, même pas un enseignant qui est là, qui est en train de t'enseigner. Après 7, 8, 9e expérience, je suis venu comprendre quelque chose, je suis venu ouvrir le canal, je suis venu me libérer. Et aujourd'hui, c'est le centre de beaucoup de choses que j'enseigne. À un moment donné, durant une retraite Vipassana, je me suis rendu compte que certains mots dits d'une certaine façon à l'intérieur de nous causaient une certaine sensation à l'intérieur de moi qui me permettait d'être calme. En fait, je me rendais compte que à chaque fois que j'allais dans la nature, que les grandes vérités universelles, entre autres de cause et effet, s'appliquaient aussi à mon esprit. Quand je m'observais et que je me répétais un certain mot, par cause à effet, mon corps relâchait, mon esprit se déposait et je retrouvais cette zone d'excellence, cette zone qu'on a besoin de venir entretenir, cette zone de paix à l'intérieur de nous.